Bas les mains, bas les mains, ça roue à façon à la Qu'il est doux de marier tradition et modernité. Et ça, les dominicains de Haute-Alsace l'ont bien compris. Et ils font ça mieux que moi d'ailleurs. au Dominicain de Haute-Alsace qui est un couvent du XIVe siècle qui a une histoire particulière. Au moment de la Révolution française, il est vendu aux enchères et c'est un industriel qu'il qu l'acquiert. Il, il décide d'en faire un lieu exclusivement destiné à la musique. En 1992, le département du Haut-Rhin continue finalement cette aventure musicale puisqu'il en fait un lieu polymusical. Aujourd'hui, on est dans tout type de musique, les musiques électroniques, la musique du monde, la musique médiévale. Toutes ces musiques sont représentées ici, mais sous des formats particuliers. Et qu'est-ce que le public vient trouver ici, aux Dominicains, dans ce lieu particulier Le public qui vient aux Dominicains est un public curieux, qui veut absolument découvrir de nouvelles choses. Donc il sait qu'on n'est pas dans une proposition classique. Donc ça c'est une la spécificité du couvent et de ma programmation, c'est vraiment de proposer des artistes qui ont des démarches innovantes. Et surtout sur la manière dont on va s'approprier le spectacle. La tradition, l'histoire et la modernité, et aussi entre le public et les œuvres, tout est fait quand même pour être euh, il faut faire en sorte que les codes soient mis euh, en dehors du couvent et qu'une fois qu'on rentre ici, euh, on rentre dans un, dans un autre univers. Alors ça, ça peut se faire d'une manière euh, très simple. On peut donner des chaussons au public quand il arrive, on l'a fait là, dernièrement, ou une visite guidée qu'on va faire avec des loups. Rien que de donner ça à notre public, euh, il ne comprend pas pourquoi il a un loup pour la visite guidée. N'empêche qu'on ne l'a pas fait pareil, la visite. Alors qu'est-ce que les artistes viennent trouver ici euh, aux Dominicains Donc ce sont des artistes euh, soit musiciens, soit vidéastes, euh, qui ont euh, envie d'aller plus loin dans leur démarche. Ils sont accueillis ici euh, au sein d'un centre, qui est le centre du visuel. Ils euh, travaillent ou la musique sous toutes ses formes, ou le numérique avec euh, la vidéo, et plus précisément le mapping vidéo, c'est-à-dire vraiment la modélisation d'espaces visuels euh, intégrés au concert. que tu peux nous parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé euh... Il y a eu un projet qui m'a vraiment marqué, c'est le, le premier, un des premiers projets que j'ai fait ici qui était le projet euh, de l'arche numérique. Euh, on a monté une toile et en fait on a projeté une violoniste soliste qui était enregistrée euh, avant et elle a joué en même temps qu'un orchestre en fait. Donc elle était projetée sur le, en image, elle faisait 12 mètres de haut et il y avait l'orchestre en dessous qui jouait en même temps avec le... Euh, qui se calait le... sur une... Voilà une donc elle, elle tout joué en même temps en fait. C'est quoi les étapes de création d'un mapping Alors la première étape, bah, c'est l'idée déjà. Selon ce qu'il veut faire, où il veut le faire, on va déjà faire un repérage pour voir euh, si c'est faisable. Et une fois que tout ça c'est fait, on va créer une grille. On va faire une matrice sur la, la, la, la chose à mapper. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, après ça passe euh, à la création direct derrière. S'il vous plaît Je vais pas le prendre l'appartement, c'est trop grand pour moi. Hein. Je n'ai pas besoin de tout cet espace. Et donc qu'est-ce que ça a de particulier de travailler ici par rapport à d'autres lieux où tu ferais de la vidéo bah, C'est un lieu qui est quand même euh, qui est chargé d'histoire. Chaque salle, chaque pièce de cet endroit sont vraiment particulières, une ambiance particulière. Et on peut vraiment euh, se laisser à faire des choses créatives euh, surtout peu tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment quelque chose de rare. J'espère qu'on pourra le préserver assez longtemps pour pouvoir euh, continuer à s'amuser. Alors, bah, à maintenant, maintenant que je suis une experte, je te fais ça euh, 6-4-12. De temps, mouvements. Allez, voilà